Bon, bien. Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu fatigué, c'est pour ça que j'ai du mal à démarrer. Euh, c'est la dernière petite vidéo que je fais euh, euh, à partir de Taverny, dans, dans le cadre de, de ce qui est pour moi le 19e jeune, mais ce qui est en réalité le 35e jeune de, de Taverny contre les arsenaux thermonucléaires français. Donc je voulais faire euh, cette vidéo pour euh, parler euh, de l'avenir, parce que, bon, bah, je l'espère, hein, si Dieu me prête vie, euh, je jeûnerai en août 2022. Mais entre temps, il y aura eu à nouveau euh, des déchéances pestilentielles, hein, enfin des élections présidentielles. Et c'est dans cette perspective que je pense que nous devons euh, préparer ensemble euh, 2022. Et c'est pour cela que dans l'esprit de la commune de Paris, euh, j'ai choisi une personne qui n'est pas candidate, donc qui n'a jamais brigué de mandat, donc qui n'est pas là pour servir ses propres intérêts, que une personne qui, à mon avis, n'est pas vraiment intéressée par la politique, mais elle est intéressée par tout ce qui est social et sanitaire. Donc tout ce qui nous concerne très directement, euh, que ce soit par rapport à la pandémie actuelle de la Covid-19 ou par rapport à des problèmes euh, très prégnants comme euh, l'amiante, euh, les pesticides, euh, le nucléaire, les nanoparticules, enfin j'en passe, et les meilleurs. Voilà, donc euh, j'ai décidé de manière un peu unilatérale comme ça de, de proposer... Euh, pour les présidentielles de 2022, Madame Annie Ebaumoni, voilà, euh, qui je pense est parfaitement euh, compétente euh, pour essayer, je dirais, de rétablir euh, euh, une normalité euh, hors de conflit d'intérêts, parce que je pense que nos institutions publiques et privées sont gangrénées euh, par une corruption. Euh, euh, endémique euh, assez intense, euh, je pense même que dans l'armée française c'est pas pour rien que le salon Satori s'appelle du nom d'une grande base française qui sert un petit peu de, de showroom euh, pour les ventes de matériel militaire, je pense que cette corruption est, est réellement euh, inquiétante quand elle touche au domaine de notre santé et de notre sécurité. Donc il va falloir trouver des gens intègres pour remettre les choses en place. Et donc cette candidature, je la veux pour tous les dégoûtés du vote, pour tous les gens qui savent que malheureusement, dans le cadre de cette inique constitution de la Ve République, avec scrutin majoritaire, on n'a pas grand-chose à espérer de notre vote, vu que... Tous les candidats passent par la fourche codine d'un du système, ce qui fait que des candidats anti-système, il ne peut pas réellement en avoir, donc on aura toujours les mêmes blaireaux, notamment des types assez puants comme Jean Lassalle, ce type qui est député et qui fait partie du, du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite à l'Assemblée Nationale. Voilà, donc des gens qui sont des criminels patentés. Euh, nationalistes, euh, comme, comme Jean-Luc Mélen Jean Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui est pour la dissuasion nucléaire, euh, qui est pour le retour de la conscription. C'est sûr que quand euh, les conflits vont devenir plus chauds dans le Sahel, il va falloir de la chair à canon et donc envoyer de jeunes français euh, sur le terrain, euh, que ce soit au Mali ou au Niger. C'est une perspective euh, qui euh, réjouit assez euh, le futur candidat Jean-Luc Mélenchon. Donc on le voit, tous des technocrates, des gens qui n'ont rien à apporter. Et j'irais même jusqu'à parler du euh, du NPA, soi disant nouveau parti anticapitaliste. Donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. Euh, ils sont anticapitalistes comme moi, je suis archevêque. Ce sont surtout des nationalistes. Ils ne parlent jamais d'Amérique du Sud, ils parlent d'Amérique latine. Ce qui prouve euh, le respect qu'ils ont pour euh, tous les peuples premiers qui, euh, effectivement, ne sont pas latins. Voilà, donc... Euh, Préparons 2022 ensemble. Je m'adresse notamment aux élus, à toutes les personnes qui pourraient apporter euh, leur soutien et leur signature, parce que on ne peut euh, avoir de candidature au présidentiel qu'en ayant euh, en étant euh, euh, coopté euh, par, euh, par des élus. Donc ça prouve bien euh, que le système lui-même essaie de se préserver. C'est ce, ce dont je parlais précédemment le côté irréformable et le côté euh, cooptation, comme aujourd'hui on le voit euh, pour les grandes surfaces, euh, <rire> il n'y aura pas obligation non, de vacciner le, le, le, le personnel, ce sera laissé euh, au choix des préfets, voilà des, des préfets, voilà donc de gens qui sont euh, cooptés, qui sont élus par personne voilà qui ont le droit de vie et de mort euh, localement. Bon, on se demande pourquoi il y a des élections municipales. Voilà, donc ben, je vous dis, euh, pour ce qui est du jeune, euh, à 2022, si Dieu me prête vie, et sinon, euh, on peut se retrouver euh, dès jeudi prochain, place de la République, de 19h à 20h. Euh, on y a, euh, depuis le jeudi 1er octobre 2015, euh, nos présences pour faire libérer de jeunes prisonniers politiques saoudiens. Ils étaient quatre, il y en a un... Amjad al-Moyabid, qui a été décapité, puis son corps a été crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs le 11 juillet 2017, c'est-à-dire peu après l'élection de l'ami et de l'allié du prince Mohamed Ben Salman. Ce même prince Mohamed Ben Salman qui a fait assassiner un journaliste, Khamal Khashoggi, le 2 octobre 2018, au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Bon, c'est vrai que c'est assez abominable, mais il y a très peu de personnes qui se sont aussi euh, insurgées contre le fait qu'un consulat puisse être sonorisé. Voilà, donc euh, je pense que ce, le gouvernement turc, enfin tous les gouvernements, euh, sont des plaies pour les peuples et qu'il serait temps que les s'occupent de leurs propres affaires. Donc voilà, on peut régler le problème, nous, pour ce qui concerne la France en 2022 et ça nous permettra aussi de faire l'économie de 4 à 6 milliards d'euros par an pour entretenir euh, des armes thermonucléaires terroristes qui menacent des femmes et des enfants d'être carbonisés, mais aussi de contaminer pour des centaines de milliers d'années d'immenses territoires. Et moi, si euh, un gouvernement d'abrutis euh, que ce soit en Chine, en Russie, aux États-Unis, décident d'envoyer des bombes thermonucléaires sur la France, eh bien je ne veux pas euh, que l'on carbonise euh, des femmes ou des enfants, qu'ils soient chinois, russes ou américains. Voilà, je vous remercie toutes et tous de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.